bonjour je suis florence escaravage de love intelligence et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo coaching pour mythique sur le sujet passionnant suivant peut-on tomber amoureux virtuellement euh, peut-on débuter une vraie relation sans s'être rencontré alors en effet pendant cette période de confinement on peut pas aller une première fois au resto pour faire connaissance et pourtant là on part du principe que votre lien est déjà pas mal établi alors euh, J'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous expliquer quels sont les mécanismes de l'amour. Ils sont les suivants. L'accueil, la réceptivité, la sensibilité exprimée de soi, l'ouverture, l'écoute, le dialogue, la maturité affective, un petit peu quand même. Mais le plus important, c'est la curiosité sur la différence de l'autre, pour qu'elle vienne nous surprendre. Donc, la vraie question, c'est comment se mettre dans cette disposition et notamment à distance. Tout l'objet des vidéos précédentes était vraiment pour essayer de vous expliquer comment créer cette connexion émotionnelle. Il n'y a que cette disposition qui vous prépare à recevoir l'amour, qui, qui permet à l'autre d'être ému et touché par vous, par votre échange, par votre personne, parce que vous écrivez de vous. Cette disposition-là, tout le monde la possède, on est né comme ça, on est né pour être aimé et pour aimer. Mais elle est parfois enfouie en nous tous. Et en fait, euh, on, on se laisse souvent recouvrir par le contrôle de soi, parce qu'il y a de la peur de se montrer tel que l'on est, parce qu'il euh, y a du contrôle. Euh, et puis il y a aussi la peur de la différence de l'autre. Donc, pourtant, elle peut très vite se raviver cette disposition à certaines périodes de notre vie souvent dans des périodes un peu plus de fragilité, quand on est en fait dans cette envie de partage, quand on n'a pas forcément envie de séduire en ne montrant que euh, voilà, nos forces, mais quand on a envie de séduire euh, voilà, en, montrant, en se montrant vraiment dans, dans sa globalité, euh, parce que finalement c'est comme ça qu'on ne va pas décevoir, car on va montrer qu'on s'assume vraiment tel que l'on est dans les différentes facettes de notre personnalité. Parce que si on veut montrer que certaines choses, au bout d'un moment, ça sonne faux. Vous savez, l'être est, est complet, donc l'autre, s'il ne nous reçoit pas de manière complète parce qu'on veut montrer qu'une partie de nous, eh bien, forcément, ça ne va, ça va pas sonner juste. Donc, comprenez bien que cette disposition euh, que j'ai expliquée pas mal dans les vidéos précédentes, eh bien, il faut réunir ces conditions pour favoriser entre deux personnes euh, qui s'écrivent, ce Skype, ce House Party, ce FaceTime, ce WhatsApp, donc dès lors qu'on touche l'être sensible qui est en face de nous, quand bien même on ne l'a pas encore rencontré, on peut tomber amoureux. Donc faites-moi confiance, c'est mon métier que d'expliquer comment se révéler soi pour donner des prises à l'autre pour nous aimer. Donc regardez par exemple la vidéo sur toutes les questions à poser à l'autre pour qu'il puisse se révéler. Voilà, donc franchement, comprenez aussi une idée très fausse qui est très souvent véhiculé, c'est que le manque de confiance en soi n'est pas du tout un frein à notre aptitude à trouver l'amour et à construire une relation. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas beaucoup de bébés sur Terre s'il fallait attendre d'avoir confiance en soi. Parce qu'au contraire, quand on, a, quand on veut montrer cette confiance en soi ou quand on a cette confiance en soi, eh ben, parfois on peut surjouer un petit peu sur nos forces. Voilà. Alors qu'en fait, il faut qu'on se montre vraiment dans toutes les facettes de notre personnalité, sinon euh, on, pas, euh, on ne sonne pas juste encore. Et puis l'autre ne peut pas être ému vraiment il n'y a que l'émotion, la sensibilité de notre personnalité qui vraiment va amener l'autre à être ému par ce que l'on est. Voilà, donc il faut arrêter de réfléchir et comprendre ce que c'est que le processus amoureux. Si on veut que l'autre tombe amoureux de nous, si on veut que nous, on tombe amoureux. Donc, quelle posture, quelle disposition pour que ces émotions circulent Tomber amoureux ne dépend pas de la confiance ou de la plénitude que l'on a de soi. Personne ne tombe amoureux s'il est même partiellement complètement satisfait de sa vie, parce que finalement il ne va pas faire de place à l'autre. Voilà, donc euh, comprenez bien que dans toutes les périodes de notre vie, on peut tomber amoureux, on peut amener l'autre à tomber amoureux de nous. Je vous souhaite une très, un très beau confinement et à très bientôt.